Le monde de la crypto n'est pas en forme. La chute du token FTX a entraîné avec lui de nombreuses autres cryptos. Les investisseurs semblent à la baisse depuis le début du crash le 7 novembre 2022. Mais le secteur gamifi ne cesse de nous surprendre. Il parvient à soulever des fonds colossaux ces derniers mois, c'est là qu'entre en jeu le nouveau projet Robot Era qui est actuellement en pré-vente. Alors que de nombreuses cryptos s'effondrent et peinent à remonter la pente, le projet Robot Era semble avoir de beaux jours devant lui. Sa pré-vente lancée le 9 novembre montre déjà des chiffres intéressants. En effet, celle-ci a déjà récolté plus de 85 000 sur les 1,800 000 entendus pour passer à la seconde pré-vente. Son token natif, le tarot, équivaut à 0,20 actuellement. Lors de sa seconde phase, il atteindra la somme de 0,025 pour un tarot. Le projet robot ERA est basé sur la blockchain d'Ethereum et est d'ores et déjà soutenu par la plateforme Elbank, bank ce qui en fait une preuve de sa qualité. La plateforme lui apporte un soutien financier ainsi que des conseils pour un développement optimal. Le projet robot ERA promet ainsi une plateforme play to earn où il est possible de créer, partager, explorer, mais aussi Trader des NFT avec la communauté. Vous pouvez par exemple participer à des quêtes sous forme de challenge pour gagner des récompenses. Il sera aussi possible de participer à des concerts dans ce metaverse ou encore de proposer des œuvres d'art à l'affiche dans les musées du monde virtuel. Robot Era promet un jeu immersif pour les joueurs où il sera possible de jouer. Et également de gagner des crypto actifs. Le projet nous promet même la possibilité que cela devienne la principale source financière pour faire vivre votre famille. Le projet Robot Era incarne un concept assez simple et un peu particulier. Ce nouveau jeu, NFT, offre une metaverse sandbox. Il prend la forme d'un jeu de construction. Les joueurs auront accès à un monde nommé tarot. Mais ce joli monde a malheureusement subi un sérieux cataclysme. Les joueurs y incarnent donc des robots sauveurs et constructeurs. Le monde de Tarot compte sur eux pour redonner la prospérité passée dans ce monde. Selon la roadmap, la sortie du jeu Metaverse est prévue pour le début de l'année 2023. Dans ce jeu Metaverse, votre avatar aura des compagnons pour aider à reconstruire cet univers autrefois bâclé. Ces derniers prendront la forme des NFT que vous pourrez vendre pour en tirer un revenu. Comment participer à la prévente du projet Roboterra La prévente a débuté le 9 novembre 2022. Celle-ci se déroule en trois phases. Chacune met en vente 90 millions de jetons tarot, sur un total d'1,8 1,8 milliard de jetons mis en circulation. Plus de 4,200 000 jetons de tarot ont déjà été vendus en quelques jours. Investir dès le début du projet peut être très intéressant, car si l'on en croit son évolution promoteuse, la prévente pourrait permettre des gains importants aux primaux investisseurs pour investir dans ce projet, il vous faudra donc posséder un compte 3 Soilet ou MetaMask. Il vous est alors possible d'acquérir des tarots avec de l'ETH ou des USDT. Il faut acheter un minimum de 1000 tarots et ensuite approuver cet achat deux fois. La première approbation concerne le contrat USDT et la seconde, le montant de la transaction, enfin il faudra attendre la fin des préventes pour pouvoir réclamer vos jetons tarot en vous rendant sur le site officiel Roboterra. C'est tout pour cette vidéo, si vous l'avez aimé, laissez-moi un petit pouce bleu en l'air et abonnez-vous à cette chaîne sans oublier d'activer la cloche des notifications.